Allez! poussez vous poussez vous Allez! vous Allez! vous Allez! Ici. Allez! Allez! le Allez! Allez! Allez! Allez! Allez! C'est quoi? Vous en encore? Bon ça. Non, non, non. Vous êtes ici on vous êtes ici, là là le braquet. Braquet. Hein? Où? À tout à l'heure le vous officiel. Ah? Le carrefour? Papa ici là? Oui hein? Qui? à peine on est descendu de descendu, hein? on nous a volé 10 millions. 10 millions? 10 millions? Ce n'est pas son Et c'est Rasta monde. Ils ont porté beaucoup. Attends. retrouvez les Retrouvez ne vous inquiétez pas, je vais laisser un avis de recherche. Passez l'information à toutes les radios de la zone. On va la retrouver. En tout cas, inspecteur, faut on faut la retrouve retrouver. Moi, j'aime pas ça. Comment ça On n'a pas fait quelque chose là, on va dire. Non, moi, moi j'aime pas ça. Comme ça, on est là parce qu'on a, on a, a eu quoi un problème là nous là on est fait bracage et puis ils ont dit que nous on a volé 10 millions on n'a pas, pas, a, a voilà. pas volé 10 millions on n'a pas volé les âmes qu'on a on a volé c'est vrai que les âmes qu'on hein. a fait braquage ça on n'a pas volé 10 millions c'est le saf même ça voilà on a volé seulement 2 millions et puis ils ont dit que on a volé 10 millions pourquoi on est venu à même à même avec l'argent là c'est vous les braqueurs oui, tout vous tout vous blanquez blanquez blanque. les jumelles au bien fou Bien sûr que la oui oui oui on a là. Oui. On n'a pas volé, on n'a pas volé oui 3 millions. Ils ont, ils ont venu nous mentir que non. pas oh on, on a volé. On a 2 millions. millions. Même avec l'argent, il, il y a seulement 2 millions dedans. On est venu pour prendre le reste de l'argent. On est venu pour réclamer le reste de l'argent. Hein. Les le 8, 8 millions, on million, réclame le reste. Les le 8 millions, Oui. Ça. Non, on a vous volé le camion Rio. Les enfants là, qui foutus de nous. Vous êtes tout et vous êtes même venu avec l'examen. Oui, les sangs du crime, oui, les sangs du ça. crime. C'est ça d'abord oui, vous allez traquer. Là là, au carrefour papa to filsel. C'est ça c'est nous. Regarde moi ici, c'est moi. Voilà. Pourquoi C'est moi qui a pris le sac. Voilà, c'est mon gars, mon gars. Je vais vous remettre les 8 millions. Voilà. On va prendre parti avec ça. Et si vous n'êtes pas venu ici, mais on va personne plus personne de dire. Hé hé. C'est pas joué Attention Plus personne ne bouge C'est pas joué Pas joué Sans nous Vous allez entrer là. Je vous enferme. Oui, Pour toute votre vie. Ma pistolet là, c'est pour nous c'est pour ça, c'est pour vous. Je vais pas, Je vais tirer. Hey Bécile Vous allez récupérer les 8 millions restants à la criette.